Dans le chapitre 7 de l'épître de la première épître aux Corinthiens, Paul répond à des sujets qui lui sont soumis par les Corinthiens et pour cela ils lui ont écrit une lettre. Et il répond à cette lettre. Et ce chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens est en fait une, une réponse ciblée sur le problème particulier qui, que les Corinthiens rencontraient euh, dans l'Église, dans, dans la gestion euh, euh, spirituelle de leur Église, et il demande à Paul son avis. Si nous regardons bien, nous avons trois catégories de personnes dont il parle. Il y a au verset 8 ceux qui sont seuls, qui ne sont pas dans une alliance de mariage Qui sont célibataires ou veufs Il y a au verset 10 une autre catégorie Ce sont les gens qui sont mariés avec un ordre du Seigneur Mariés, c'est-à-dire en alliance de mariage Que Dieu reconnaît et dont il a été le témoin Et enfin au verset 12 une troisième catégorie de gens qui ne sont ni seuls, ni en couple, de façon juste, c'est-à-dire dans une alliance de mariage, qui sont pourtant ensemble, formant un couple, voire même une famille, et ce sont les concubins. Il faut se souvenir que dans le monde gréco-romain, euh, ce n'était que certaines catégories de la population qui avaient droit au mariage, donc le concubinage était chose courante, un petit peu comme de notre temps où nous avons presque plus de gens maintenant en ce qu'on appelle l'union libre ou concubinage que de gens dans une alliance juste de mariage, une alliance juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire un homme, une femme libre de toute autre alliance de mariage qui se choisissent et s'engage dans une alliance de sang par parole, c'est-à-dire les vœux, par serment et promesse, comme Dieu s'est lui-même engagé avec, euh, avec les hommes, par exemple avec Abraham, c'est par serment et promesse. L'alliance de sang reste toujours basée sur des paroles et pas sur autre chose. Malheureusement, cette notion de l'alliance est quelque chose de très très mal connu dans nos pays occidentaux parce que nous avons perdu le sens et nous n'en avons gardé que l'image déformée de l'alliance de son satanique que les occultistes appliquent et trop souvent on oublie que Satan n'a été que le copieur de Dieu. Il ne l'a pas, ce n'est pas son apanage. Dieu est le Dieu de l'alliance. Satan a contrefait l'alliance de Dieu. N'oublions pas euh, ce qui est écrit au chapitre, au, au verset 14 du psaume 25, que l'alliance, c'est le trésor de Dieu et il l'a fait connaître à ceux qui le craignent. L'alliance n'est pas galvaudé n'est pas annoncé n'importe comment c'est le trésor de dieu et le trésor de dieu ne se dévoile ne se révèle qu'à ceux qui le craignent pour en revenir à notre chapitre 7 de la première aux Corinthiens qui est malheureusement trop souvent mal compris et qui sert de base pour autoriser les divorces et les remariages de chrétiens j'aimerais qu'on la, qu la regarde avec insistance euh, et je vous encourage à être comme les juifs de Béréf. Ils vérifiaient dans toutes les écritures ce que Paul leur enseignait. Donc vérifiez ce que je vous dis pour voir si c'est conforme aux saintes écritures. Donc le verset 8 nous montre des gens qui sont seuls, c'est-à-dire des gens qui sont sans relation d'alliance de mariage. Ce sont les gens qui sont célibataires et ce sont les veufs et les veufs, puisque euh, une veuve peut se remarier, mais tant que son mari est vivant, elle ne le peut pas. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui sont mariés. Mariés, c'est-à-dire en relation d'alliance de sang, dont Dieu a été le témoin, c'est lui qui a uni en un en une seule chair, deux personnes. Il a collé, le mot hébreu est extrêmement fort, c'est véritablement la colle forte de Dieu qui, qui ne peut pas être euh, défaite. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc 10, dans une euh, traduction amplifiée de la Bible, que l'homme ne se permette pas de désunir ce que Dieu a uni. Il y a donc un ordre de Dieu, c'est normal, Paul va le transmettre. Et vous savez qu'un ordre, on le croit, on le reçoit et on y obéit. Oh, on a toujours la possibilité de désobéir. Si nous désobéissons à un ordre, nous avons bien sûr les conséquences qu'il faudra assumer. Mais un ordre de Dieu, pour l'enfant de Dieu, pour le disciple qui aime son Seigneur, il n'y a pas de problème à le suivre. Puis au verset 12, il y a une troisième catégorie, donc de gens qui ne sont pas seuls, sinon le verset 8 serait pour eux, qui ne sont pas dans une alliance de mariage, parce que sinon le verset 10 avec l'ordre du Seigneur serait pour eux. Alors qui sont-ils ces gens-là Ils sont pourtant... En couple, puisqu'il est en plus parlé des enfants, donc c'est un couple stable. Ces gens-là sont en concubinage, et voilà que l'un des deux devient chrétien. Il vient à la fois, c'était extrêmement fréquent, du temps de l'apôtre Paul. Le christianisme était en train de se répandre. Donc il trouvait les gens tels qu'ils étaient. Et voilà ce, ce concubin, homme ou femme, qui se dit « je ne peux pas rester dans cette situation-là, il vaut mieux que je quitte pour mon Seigneur, je veux, je veux mettre mon Seigneur à la place d'honneur, je veux l'honorer, donc il faut que je quitte cette relation. » Et l'apôtre Paul va dire, ce que beaucoup d'églises souvent comprennent à l'envers, malheureusement, l'apôtre Paul va dire « non, non, toi le chrétien, tu n'as pas la liberté du choix. » Ce n'est pas toi qui vas choisir de partir. Ce n'est pas pour honorer Dieu que tu vas briser un engagement conjugal que tu as pris. Tu vas briser une famille. Dieu ne veut pas ça. Le choix reste à ton compagnon ou à ta compagne. Si ce compagnon ou cette compagne incroyant accepte ta folie, ton petit grain de folie, eh bien, continue à vivre ensemble. Parce que toi... Par l'onction de vie qui est sur toi, tu sanctifies ton conjoint, c'est-à-dire tu le mets à part, tu le prépares pour que son cœur s'ouvre à la vie de Dieu, et tu sanctifies aussi tes enfants. Donc c'est le compagnon non-croyant qui a le choix de rester ou de quitter. S'il quitte, eh bien c'est sûr, tu vas souffrir de cette séparation, mais c'était ton désir d'honorer ton Dieu. Donc sache une chose c'est que tu n'es pas lié dans ce cas. Pourquoi Parce que des concubins ne sont jamais dans une alliance de mariage. Ils, sont simplement, ils ont simplement entre eux un engagement conjugal, un engagement verbal, certes, que Dieu a supporté jusque-là, et qu'il supporte jusqu'à ce que le compagnon vienne au Seigneur. Nous avons une promesse, « Tu seras sauvé, toi et ta maison. » Donc nous avons une promesse, dans ce cas-là, et dans ce seul cas, que des concubins qui n'étaient pas croyants, ni l'un ni l'autre, dont l'un des deux vient à la foi, et l'incroyant désire rester avec le croyant, eh bien, il y a une promesse que nous avons à saisir, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Le concubin non-croyant, qui reste avec le croyant par choix, viendra au Seigneur à cause de la bénédiction, de la sanctification de son concubin croyant. Ça c'est la pensée de l'apôtre Paul. Et il dit un peu plus loin dans le chapitre que lui aussi il a l'esprit de Christ. C'est pour ça il peut donner un conseil. Il ne peut pas donner un ordre. De Dieu, Parce que Dieu ne reconnaît pas comme juste le concubinage Mais il reconnaît l'engagement conjugal Et ne désire pas que celui qui vient à la foi Rompe cet engagement conjugal pour le Seigneur Parce que Dieu se nomme le père de toutes les familles de la terre Et il ne désire pas qu'une famille souffre donc ces versets, à partir du verset 12 et suivant, qui sont souvent invoqués et pris en référence pour autoriser euh, le remariage de gens en alliance de mariage, dont le chrétien euh, subit par exemple une, une séparation de son conjoint euh, Non-croyant, ça ne la justifie pas, ça ne, ce n'est pas fait pour, c'est utiliser les, les, la Bible pour un autre usage que normalement elle doit, elle doit servir à. Lorsqu'on comprend de façon correcte ce verset 12 et suivant de la première épître aux Corinthiens, tel que que Paul l'a voulu, l'a écrit, l'a pensé. Il est donc impossible d'utiliser ces versets pour justifier le remariage d'une un, personne, d'un chrétien, comme d'un non-chrétien d'ailleurs, parce que la loi de Dieu s'applique à tous, elle est universelle. Cette loi du mariage ayant été établie dans le jardin d'Éden avant la chute est donc universelle pour tous les descendants d'Adam et d'Ève. Eh bien, ces versets ne peuvent être la base, le support pour euh, conseiller, affirmer, qu'un chrétien en alliance de mariage dont le conjoint quitte par exemple le domicile ou bien est violent, ou bien n'a pas la foi ou est rétrograde, cela ne justifie pas la séparation et le divorce, la séparation dans un but de divorce parce que l'alliance ne sera, l'alliance de mariage, ne peut et ne sera brisée qu'à la mort de l'un des conjoints. Dieu dans sa grâce permet la séparation et nous le voyons dans le verset 10 de cette même épître, ce verset qui est un ordre du Seigneur et qui s'applique au couple voyons la possibilité pour une femme d'être séparée un temps dans l'objectif de la réconciliation car la réconciliation est un droit et un privilège de l'épouse comme l'Église a reçu le ministère de la réconciliation, l'épouse bien que souvent ce soit elle la plus malmenée a ce droit et ce privilège et elle a à exercer l'autorité spirituelle qui est la sienne dans son droit d'alliance sur son conjoint pour la restauration de son couple. Dieu est le Dieu de l'impossible et Dieu est un Dieu de restauration des couples, cela est selon sa volonté. Je verrai dans une prochaine vidéo un autre point qui est souvent pris comme support pour le... Le conseil du divorce pour des chrétiens, c'est l'évangile de Matthieu avec les paroles du Seigneur qui sont prises hors de leur contexte et le mot porneia est en plus mal traduit dans nos versions de Bible. Shalom